Je m'appelle Laure Bouguin, je suis la fondatrice de Ocaran, qui veut dire « Je vous aime » en breton. Notre mission chez Ocaran depuis 2015, c'est de déstresser les hommes et les femmes grâce à notre expertise du champ. Mais pourquoi cette plante, me direz-vous Mes grands-parents l'a cultivée pour la tige, qui était transformée en papier à quimperlé, et moi je suis convaincue que c'est la plante du futur, celle qui nous permet de nous vêtir, de nous loger, de nous nourrir et surtout de nous soigner. D'ailleurs, chez Ocaran, tous nos soins sont fabriqués en France naturels et durables, et nous avons cliniquement prouvé leur efficacité sur la peau, le corps, et le mental. Aujourd'hui nous avons plus de 20 000 clients sur l'e-shop mais aussi chez des revendeurs comme Sephora, les boutiques spécialisées aux chambres ou dans la cosmétique naturelle. L'année dernière nous avons ouvert notre premier studio de massage qui a eu un grand succès et cette année j'ai décidé d'aller encore plus loin en créant le centre Caran, le tout premier lieu dédié à la sérénité et réalisé entièrement en chanvre. C'est un véritable havre de paix, rue de Bretagne évidemment, où vous pourrez acheter nos produits, mais également découvrir les bienfaits du chanvre en nourriture, profiter du spa ou d'un atelier sur la gestion du stress. Et pourquoi pas innover aussi sur le financement et faire appel à l'investissement citoyen, c'est-à-dire à vous Aujourd'hui, je vous propose de rejoindre un projet hors du commun, de contribuer au développement de la filière chandrière française, pour laquelle je me bats depuis plus de 7 ans, et de déstresser les urbains et la planète avec Oukaran.